Comment trouver la traduction des paroles d'une chanson Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux très simplement trouver les paroles d'une chanson, par exemple une chanson écrite en anglais et comment tu peux trouver également la traduction des paroles. Attention, c'est parti Alors en fait, il existe des sites qui répertorie des paroles de chansons. En chansons anglaises, en tout cas écrites en anglais, il y a un site que j'aime bien, c'est AZ Lyrics. C'est-à-dire en fait les paroles de A à Z. Lyrics en anglais, ça ne veut pas dire chant lyrique, hein, ça veut dire les paroles. Donc voilà, Song lyrics. Song lyrics from A to Z. Ok, voilà. Donc là, il suffit de taper le titre d'une chanson... Dans euh, ce petit moteur de recherche, dans cette barre de recherche plutôt. Donc, on va chercher par exemple, euh, allez, on va prendre une chanson au hasard, Yesterday des Beatles par exemple. Voilà, Yesterday. Okay. Alors, on, on peut aussi mettre des artistes, par exemple McCartney. Ok, donc toi, tu peux chercher, euh, toi, tu as les artistes, les paroles, euh, tu as les chansons, etc. Nous, on a dit par exemple Yesterday. Yesterday The Beatles, parce qu'il y a aussi Yesterday de Cassie, Yesterday Once More des Carpenters, Yesterday When I Was Young de Charlie Basset, et d'autres chansons encore. Pouf. Alors, cliqué là, je clique là-dessus, et hop, j'arrive directement aux paroles. Alors, les paroles sont en anglais, tu vas me dire, bah oui, mais où est la traduction Elle n'est pas là, la traduction. Alors, comment est-ce qu'on va faire et bien, on va utiliser un autre outil. Alors, pour ça, en fait, on va utiliser un outil de traduction qui est vraiment très bon. Tu connais peut-être Google Traduction Google Translate, mais il y a beaucoup mieux, c'est Deeple, donc c'est d2epl.com, voilà, Deeple Translator. Le texte qui est rendu en français, il est un peu plus littéraire que simplement, euh, euh, on va dire, du copier-coller de traduction. C'est-à-dire qu'en Google Traduction, d'ailleurs, ça peut être intéressant de faire les deux, d'ailleurs, pour comparer. Donc on va aller aussi sur Google Translate, voilà, Google Traduction, donc on va faire les deux et puis on va voir ce que ça donne. Alors, parfois, il faut dater un petit peu. Mais euh, alors, ce que je vais faire, donc là, je vais copier le texte en anglais et je ne veux pas la traduction en espagnol. Je veux la traduction là. Ce qui est pas mal quand même avec Google Translate, c'est que tu peux, tu si tu as une chanson en maori, en vietnamien ou en, en néerlandais, bah, tu peux aussi la traduire en français. C'est quand même pas mal. Sur Deepol, tu as un peu moins de de langues possibles. On a quand même pas mal maintenant, mais on euh, a quand même beaucoup moins que sur Google Translate. Alors, on va faire les deux. Donc, ce que je vais faire, tout simplement, je sélectionne tout ça. Ouf. Je copie. Donc, CTRL-C, par exemple. Et je colle. CTRL-V. Voilà, il traduit automatiquement. Et on va faire pareil sur Google Translate. Et on va comparer les deux. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Hier, tous mes problèmes semblaient si loin. Maintenant, il me semble qu'ils soient là pour rester. Alors, là, évidemment, il faut adapter un petit peu. Qu'ils soient là pour rester. Euh, now it looks as though they're here to stay. Donc, c'est euh, en fait, il semble euh, comme si euh, bah, ils, sont, ils sont restés en fait. Il semble qu'ils qu sont restés là. Plutôt qu'ils soient là pour rester. Il semble qu'ils sont restés là. Ou qu'ils sont toujours là. Pour être encore plus, euh, plus littéraire. Qui sont toujours là. Oh, je croise en hier. Soudain, je ne suis plus la moitié de l'homme que j'étais. Ça, c'est bien traduit. Il y a une ombre qui plane sur moi. Oh, hier est arrivé soudainement. Pourquoi devait-elle partir Je ne sais pas. Elle n'a pas voulu le dire. J'ai dit quelque chose de mal. Maintenant, je me languis d'hier. Ça, ouais, c'est bien traduit. Je me languis d'hier. Hier, hier l'amour était un jeu facile à jouer. Maintenant, j'ai besoin d'un endroit où me cacher. Oh, je croise en hier. Pourquoi elle a dû partir alors, on pourra dire « Pourquoi a-t-elle dû partir ?» C'est un peu plus français. A Alors, tu vois, ce qui est bien, c'est que quand tu commences à taper, il te propose quelque chose, tu Il te propose « Pourquoi a-t-elle dû partir ?» Il corrige aussitôt. C'est pas mal. « Je ne sais pas. Elle n'a pas voulu le dire. J'ai dit quelque chose de mal. Maintenant, je me languis d'hier. Hier, hier l'amour était un je suis facile à jouer. Maintenant, j'ai besoin d'un endroit où me cacher. Oh, je crois en hier. Mm » -mm -mm -mm -mm -mm -mm -mm. Ça, c'est bien traduit. <rire> ben voilà, donc tu vois, c'est vraiment très très bien traduit en quelques secondes. Alors, dans Google Traduction, ça donne quoi Hier, tous mes problèmes semblaient si loin. Maintenant, on dirait qu'ils sont là pour rester. Donc, tu vois, ils reprennent la même faute. Bon, je crois en hier. Du coup, je ne suis plus la moitié de l'homme que j'étais. Il y a une ombre au-dessus de moi. Alors, toi, oui, ils traduisent. There's a shadow hanging over me. C'est vrai que, de manière littérale, c'est il y a une ombre au-dessus, en fait, qui est accrochée au-dessus de moi. Hang on, c'est. Enfin, hang over, c'est accroché au-dessus. Mais sur Deeple, ils, tra ils traduisent, il y a un nombre qui plane sur moi. C'est beaucoup plus littéraire et beaucoup plus français que dire, il y a un nombre au-dessus de moi. Bon. On ne dirait pas, oh là là, mon Dieu, mais j'ai euh, l'impression de ressentir un nombre au-dessus de moi. Non, on dirait plutôt, il y a un nombre qui plane sur moi. Pourquoi a-t-elle dû partir Là, il y a une faute, parce que c'est un accent qui sur, sur le U, et là, on l'a on dans, dans Deeple. Je ne sais pas, elle ne dirait pas. Bon, c'est c'est pas, pas très clair, quoi. Alors que sur Deeple, il a traduit... Je ne sais pas, elle n'a pas voulu le dire. Tu vois, she say. Donc c'est très littéral sur euh, Google Translate et beaucoup plus littéraire sur Deeple Traduction. Maintenant, j'ai envie d'hier. Hier, alors Plutôt que je me languis d'hier, mais j'ai envie d'hier, bon ça, ça va. Hier, l'amour était un jeu si facile à jouer. Maintenant, j'ai besoin d'un endroit où me cacher. où oh, je crois en hier. Pourquoi a-t-elle dû partir avec la même faute Bon, euh, c'est une direction circonflexe. Hein. c'est pas le partitif ici, c'est euh, le verbe devoir. Participe passé, je ne sais pas, elle ne, dit, elle ne le dirait pas. J'ai dit quelque chose de mal, maintenant j'ai envie d'hier. Hier, hier l'amour était un jeu si facile à jouer, maintenant j'ai besoin de me oh, je crois en hier. Bon, c'est pas mal, mais c'est quand même beaucoup mieux avec deeple Tu ouais. okay. voilà. Donc euh, c'est vraiment ce que tu peux faire. Donc tu tapes, tout simplement, tu vas dans easylyrics.com. tu tapes dans le, la barre de recherche, soit le nom d'un d'un auteur, soit le nom d'un artiste, le nom de, du titre ou. Euh, un type de chanson, tu cliques sur search, tu copies colles dans Dipol et comme ça, euh, bah, tu... Alors, si tu connais un tout petit peu l'anglais, tu peux dire bon, je, je modifie un peu, si vraiment tu connais pas du tout la langue, bah, tu as quand même une traduction qui est quand même très proche, voilà, on n'a pas corrigé grand-chose et on a quand même une, une traduction qui est très proche de, bah, de ce que dit la chanson. Quoi. Ça permet de mieux comprendre évidemment les, les chansons qui sont en anglais. Si tu vas apprécier ce conseil en vidéo, clique sur ton le pouce en l'air, le « j'aime » de YouTube et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube « Armo Chopin Cours de Musique » et de cliquer sur la cloche pour choisir toutes les notifications. Ainsi, tu vas recevoir chaque jour, et oui, j'ai mis une vidéo chaque jour sur cette chaîne, euh, une notification avec la vignette euh, de la vidéo, comme ça, tu vas pouvoir choisir les vidéos que tu as envie de regarder. Tu cliques simplement sur la vignette et tu es redirigé aussitôt sur la chaîne YouTube « Armo Chopin Cours de Musique ». Voilà, je te dis à très vite sur cette chaîne. Bye bye, bonne musique